Grand toi ne baisse pas les bras La victoire au bout de la bataille n'emmène rien sans sa foi Dans ce monde sans foi ni loi Une mélodie d'espoir pour ceux qui mènent le bon combat Mais pourquoi vous vous dérangez Tant que je marche avec Dieu mais, mais qui peut me stopper Ce bison va le réanimer A coup de rime et de prose Molan est inspiré real soldier, real C'est le sommet yeah, yeah. Le son sans sent bon, hein? oh, oh. bon là, je te promets Sonita, je t'écoute. Est-ce que tu pourrais te ça un instant et te concentrer à nous? Je croyais qu'on pouvait passer du temps sans embrouille. C'est vrai, ma chérie. Tu sais, je suis tellement amoureux de toi. Ça fait deux mois que nous sommes ensemble. Tu n'as jamais cherché à savoir où je dors. Il faut que je demande à ma mère. Attends, c'est ta mère qui te propose d'aller voir ton homme? Tu veux bien me doter? Ce ne sera pas facile. Mon père ne vit plus. Mes oncles, je ne les connais pas tous. De toutes les façons, si tu veux vraiment me poser, il faut voir ma mère. Mais à quoi rime tout ça Ma mère, elle est le centre de tout. Mais Michel, c'est toi que je suis venu chercher Arrête de mentir, Roger depuis quand tu viens me chercher à mon retour du travail, <rire> ma collègue a encore là. Donc, tu peux aller la Mais chérie, arrête de ramener cette histoire sur la table. Je te croyais Mathieu Roger, mais depuis ce matin, tu m'as déçu. À cause de toi, mes collègues me regardent de haut. Au cas où tu leur as oublié ta formation finissait dans quelques jours. Et je voyais cette fille vous prendre des renseignements pour que mes collègues se joignent à moi pour te faire une surprise. Voilà que ça en plus, Mais. Il fallait m'en parler depuis chérie. Ah, pour tuer l'effet de surprise. Et maintenant que je suis au courant, ça va se passer pour moi. Oh ça va, j'ai encore mon petit secret. Allons-y, je vais t'expliquer en haut. Ta sœur les choses de ton enfant me dépassent. Oh oh. Ça me dépasse. On parle de la chère là. Tu sais d'où tu Je J'étais avec Eric, maman. Eric? Oui. Eric, c'est qui? Eric, non, maman. Le gars que tu avais chassé au café est interdit de rôder autour d'elle. Sunita, donc tu refuses d'aller à Rouméde pour aller passer toute une journée avec un voyou. Hey! Sunita, c'est la maison de qui ici? Chez nous, maman. C'est la maison de qui? Écoute-moi très bien, madame. Si tu sens que tu es très grande et que tu peux prendre des décisions, s'il te plaît libère ma maison. Le travail qui nous donne à manger et nous donne un toit, tu pisses dessus. Mince, je n'ai jamais vu un enfant aussi bête comme toi. Si le gars là tenu à toi, c'est qu'il est déjà venu me voir ici pour t'épouser. Justement Maman, il veut te voir. Ferme ton clapet avant tu t'aide à le faire. Chèvre..! Si j'entends encore parler d'un garçon dans la maison.. c'est Tu mourras. J'étais en route.. J'attendais la bonne dame..! C'est la petite Marie à ce que je suis parente aujourd'hui..! Elle est contente quand elle parle..! Elle va à la fusée mais je ne suis pas une idiote..! Oh non..! J'ai mal à la tête..! bonjour ma fille. Bonjour Tante, s'il te plaît, je ne veux pas les problèmes aujourd'hui, je pars au cours. Ouais, maman, je te comprends. Je ne viens pas pour des problèmes. Je viens dans la paix. Comment va ta maman? Elle parle encore pour dire si elle va bien ou pas. Je te comprends, Je suis en colère. Mais, dis-moi un peu. J'ai constaté que vous n'êtes plus à la maison, vous avez déménagé, vous êtes où maintenant là? Je ne réponds qu'aux questions de ma mère. Je suis presque en retard. Bonne journée, tant pis. Regardez-moi l'enfant que j'ai changé les couches. Roger se lève et me parler avec un manque de respect. Non, chapeau. Votre mère a réussi à vous retourner contre nous. Mais ça ne peut même pas se passer comme ça, la sorcière là. Vous allez nous parler. Celita, aime-moi la bouteille. Bonjour maman, je Bonjour ma fille. C'est comment On t'a pas encore servi Depuis que j'ai mangé, j'attends ma monnaie. On ne me rembourse pas. Celita, ouais. tu n'as pas remboursé à Claire, pourquoi Maman, il n'y a pas encore de monnaie. Je lui ai demandé qu'elle attende qu'un client va venir, la monnaie, je lui donne. Et en ce temps, tu as tu faire quoi Maman, Eric m'a aidé à avoir plus de followers sur TikTok. C'est maintenant le moment pour moi d'être plus actif. Je dois poster constamment. ferme hein? ta bouche pour Eric. TikTok c'est quoi C'est comme ça que tu me chasses ses clients. Maman, il faut la chasser, il faut la chasser. Comment Depuis là, les clients viennent ici, pas Va me chercher la monnaie. Va me chercher la monnaie pour TikTok, là. C'est comme ça que tu me chasses ses clients ici. Bêtise. Va chercher la monnaie, elle est sauvage bête comme ça, je comprends pas. C'est elle qui te chasse les clients ici. c'est toi mamie. Elle, elle, elle est que sur le téléphone. C'est moi même oh. jade de, de, de Et en de temps, temps même tu ici, faisais là. quoi? Je, je faisais que la tente normal. Il fallait que je regarde moi seulement. L'enfant, c'est bête. Bête d'une façon que je comprends pas. Trop bête. Je suis sûre qu'elle m'a bien chassé les clients aujourd'hui. Trop, même. Merci. Allô? Bonjour chérie. Comment tu vas? Bien dormi? J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Je préfère qu'on se retrouve dans notre restaurant habituel pour en parler après ton boulot. Maman Choco, je ne te dis pas. J'ai découvert des choses pour toi. Eh oui. Eh oui. À tout à l'heure. Ça marche. Maman Choco, tu ne sais pas quelque chose. Je vais te. Je vais te tuer. Je vais te transformer. Ah. Ça va très bien et toi Oui, je suis déjà au café. Ah. Merci beaucoup, merci. Attends, je te rappelle, hein. Qu'est-ce que tu fais là tu pensais que tu allais te débarrasser de nous. Ça ne se passe pas comme ça. Michel, c'est tôt le matin. Quitte devant mon café. Écoute, si tu es poli, je ne serai pas très long. J'ai constaté que tu as déménagé de la maison et tu l'as mise en location sans toutefois nous informer. <rire> Ma chérie, je n'ai pas de compte à rendre. À qui que ce soit en ce qui concerne ma maison et ce que je fais avec. C'est là où tu te fous le doigt dans l'œil. Oui je te dis ça, c'est là où tu te fous le doigt dans l'œil. Je te rappelle que cette maison appartenait à notre frère et que nous sommes ses soeurs. Moi sa femme, la mère de ses enfants. De quel enfant parles-tu? Des batailles que tu as remplies dans la maison de mon frère? Qui de ces enfants nous ressemble? Surtout celle de Justine là. De toute façon elle est noire, je ne sais même pas là où tu es allé chercher son père. Tu me parles d'enfant. Michel, ce n'est pas encore arrivé là-bas. Hein. Je ne sais pas encore arriver là-bas. N'importe quoi là. Qui devant mon café? Je veux le rapport sur l'argent du loyer que tu perçois. J'ai besoin de ma part. Ma chérie, c'est bien d'avoir essayé. Hein. Mais tu n'auras rien. Si tu vas aussi bénéficier d'un bien d'un homme trouve toi un mari Épouse-le Fais-lui des enfants Et après tue-le Tu es riche de ses biens comme tu dis que je l'ai fait Tu comprends? N'importe hein? quoi Dégage d'ici! Ça ne peut pas se passer comme ça Eh tu... hey, fiche-moi la paix! Il faut vendre l'onglassé, tu as compris? Bordel de ton état N'importe quoi chaque fois, mon frère, mon frère. Il fallait l'épouser. Je suis sa femme et je reste sa femme. Nalmi. Mais c'est quel problème ça là Chaque fois, les biens de mon frère. Personne de vous ne pourra avoir 5 francs. N'importe quoi. Allez vous marier. Ah. Nous te crions, Vamos a la playa, on s'amuse et la panne, We tous don't move. Vamos a la playa, hey girl, hey boy, venez avec nous. Vamos a la playa, on va vous mettre bien pour ça y a pas tout Vamos a la playa, hey hey, vamos a la playa, playa vamos a hey la playa, we on s'amuse et la panne, We, we tous dans move. bien pour ça,